Bonjour et bienvenue sur la vidéo capture qui porte sur l'ajout d'une vidéo sur le site YouTube. Premièrement, vous devez vous connecter, donc appuyez sur le bouton connexion. Pour pouvoir vous connecter, vous devez avoir une adresse Gmail. Si vous n'avez pas de compte avec Google, vous pouvez créer un compte ici en appuyant sur le bouton rouge en haut. Créer un compte. Je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, votre nom est affiché en haut à droite, que vous savez que vous êtes euh, entré dans votre propre compte. Ensuite, pour ajouter la vidéo, nous devons cliquer sur « Ajouter une vidéo ». Donc, nous voici sur la page qui sert à importer nos vidéos. Nous allons cliquer sur cette flèche « Sélectionner les fichiers à importer ». Je vais sélectionner mon fichier, par exemple. Nous voyons ici que la mise en ligne de la vidéo s'importe. Donc, on peut voir la progression de l'importation. Ensuite, nous pouvons remplir les informations de base de la vidéo, le titre. Ensuite, une description. Ensuite, on nous suggère d'ajouter des balises, d'indiquer des mots-clés qui vont servir au niveau de la recherche. Ensuite, on choisit les paramètres de confidentialité. On choisit si on veut que la vidéo soit publique, non, non répertoriée ou privée. Nous, on va choisir « public. La catégorie… « Choisir éducation », donc les modifications ont été enregistrées. Maintenant que les miniatures sont affichées, on peut choisir la miniature, donc l'image qui apparaîtra pour identifier la vidéo sur YouTube. Donc, par exemple, je choisis celle-là, j'enregistre les modifications, et je vais ensuite dans les paramètres avancés. En ce qui concerne les commentaires et réponses, vous sélectionnez si vous voulez autoriser les commentaires. Nous, on va décocher. Si les utilisateurs de YouTube peuvent voter pour vos commentaires, vous pouvez le cocher. Donc, si les utilisateurs peuvent afficher les avis laissés à propos de cette vidéo, vous pouvez cocher. Nous, on va décocher. Et si vous, vous désirez autoriser les commentaires vidéo, vous pouvez cocher. Moi, je vais décocher. En ce qui concerne la licence, vous avez le choix de soit prendre une licence YouTube standard ou une licence Creative Commons qui vont permettre aux gens de réutiliser votre vidéo. Ensuite, en ce qui concerne la distribution, vous cochez si vous désirez autoriser l'intégration, donc si vous voulez que les gens puissent intégrer la vidéo sur des sites web. Le lieu de tournage de la vidéo, par exemple, Montréal. La date d'enregistrement, par exemple, si l'enregistrement le, s'est fait aujourd'hui et on peut enregistrer les modifications. Donc, ça s'est fait de façon automatique. Donc, une fois que tous les renseignements sont entrés, je peux aller cliquer sur « Gestionnaire de vidéos ». Et puis, je peux voir que ma vidéo, elle est affichée. Donc, si je désire la modifier, j'ai juste à cliquer sur ce bouton ici, « Modifier ». Voilà. Et puis, je reviens aux informations de base que j'avais précédemment. Donc, en retournant sur mon gestionnaire de vidéos, par exemple, je vais cliquer sur ma vidéo qui est en ligne. Et puis, si je veux la partager, donc si je veux l'insérer sur une page web, par exemple, je clique sur Partager, et puis je peux copier ce code d'intégration, et puis je pourrais le coller sur ma page ultérieurement. Voilà, nous avons vu comment acheter une vidéo sur le site YouTube. Donc, je vous souhaite une bonne journée!